Hey yo tout le monde et bienvenue pour cette vidéo sur Call of Duty Vanguard Du coup, j'ai un mec là Attends, je peux même pas faire une intro tranquille Voilà, vous, vous l'avez vu pour l'intro déjà Donc pendant cette vidéo je vais tester la, la carabine Cooper Avec cette classe que, que j'ai trouvé sur, euh, sur TikTok Je vais aller voir Voilà lui il est mort Son pote aussi, mais l'arme elle est incroyable Elle tue si vite, j'en suis choqué Je vais aller push là-bas en deux ou trois balles elle tue, alors qu'elle a plein de balles dans le chargeur, une grande cadence de tir. C'est incroyable ça Voilà, toi t'es mort. <rire> c'est trop bien, c'est trop kiffant. Wesh, oui, attends quoi je l'ai one shot Ah ouais la meuf comment elle gémit. Oh, du coup c'est reparti pour la deuxième game. Wow wow, il y des grenades. Faut que je fasse gaffe. Là tu vois y a un mec, j'ai le truc rouge, il est là. A <rire> travers. Oh là, c'est trop bien ça. Ouais, mais encore plus fort même. Quand tu en quoi Hello man. Oh, il est en force. How are you man Good and you. I'm fine. Where are you from France new. OK, OK. I'm from Germany. Je vais faire croire que je suis allemand. I'm from Germany. Let me put on more audio. How is the baguette ah, ouais, je vais le troll, je vais lui faire croire que. Ça fait longtemps que je voulais faire ça en tombant sur un français. Merde. Ok, can you repeat where you from? <rire> je crois que tu m'as cramé en fait. Ah. ah, mais il avait juste pas compris que. Mais en fait, le problème c'est que je suis trop nul. Je suis trop nul en anglais. Pour. Enfin, pas... je sais pas, je suis trop nul. En vrai, je maîtrise bien. Mais j'ai un trop mauvais accent pour faire croire que je suis. Que je suis étranger et que genre. Euh... Je me moque des Français. Oh, mais j'ai qu'à faire croire que je suis arabe. Puisque, bah, comment ça faire croire Je suis arabe. J'ai qu'à faire en mode l'accent arabe et tout. Ça va être bien ça. Ah, eh, mais c'est une bête d'idée. C'est parti pour le troisième game. Là-bas. Il est mort. Arrête de gémir, j'entends pas les bruits de pales. J'entends rien. Ah ouais, il y a des gens partout. Wesh, mais j'ai spawn. Ah comment ça. Mais quoi Y'a rien qui va. Je suis en train de remettre mon micro. Je vois je spawn devant deux mecs. Il y a le truc jaune mais il me tue même pas. Et quand je tue le mec, il, il fait un cri. Euh... Il fait. Mais envoie Frère Il en veut même pas un truc là La frappe de merde Arrêtez de crier là Mort! Ta bouche là, l'autre il. Il me dérange. Ah, c'est fini, merde. Arrête là! Elle me saoule à toujours gémir comme ça. Putain, tu, tu veux fight tranquillement, c'est la guerre. L'autre elle est là, euh... elle veut un chibre. Là, je vais push. Voilà, toi t'es mort. Ça m'a saoulé, tu meurs aussi. C'est lui, lui le prochain. Toi aussi, t'es mort. Toi, t'es mort aussi. Toi aussi. Ah, par derrière. Ah, il m'a fait peur, wesh Il m'a rla. Le mec, il a déboulé dans la pièce. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu voulais que je fasse <rire> Comment t'as pu faire quoi, frère Attends, j'ai tiré sur un avion. <rire> Elle est conne ou quoi <rire> Wesh. Oh wesh ah, ça aussi, très surprenant sur Vanguard, les mecs ils, ils te sautent dessus pour un tour, il y a un mec qui pop devant toi. Comme le skin Fortnite là, avec le même, du Renoir, c'est pareil, Mais mec il arrive devant toi, il il y a un mec qui est arrivé. Oh non il est pas rentré Allez tu m'as saoulé, on a perdu. Ah non on a gagné, quel con high trucks. <rire> oui. Oui. Oui. Bien baguette, bien fromage. Ouais, bien, bien, bien. Pour un petit <rire> fils de pute Hein Père c'est tu me crois vraiment pour un petit... Mais pourquoi tu t'énerves mon petit pote <rire> mais Non est mais tu fais l'anglais mais t'es... Mais tu vois pas je parle français, qu'est-ce que tu baves Comment ça tu fais l'anglais <rire> Il est trop con là. <rire> Oh il trox. <rire> il est trop con <rire> j'ai parlé français, il m'a dit tu fais l'anglais. <rire> il est trop con lui Vas-y is... <tousse> ah, vas-y toi ah, vas-y lui Il m'a sauté dessus comme ça Wesh Mec il a voulu tenter un suicide il a il m'a emporté avec lui ce trou de balle Enfin il voulait m'emporter avec lui T'es ma t'es moi t'es juste à rester comme ça Et voilà <rire> La facilité <rire> Non frère, il m'a enlevé mon mon sourire non, il m'a supprimé mon sourire de mon visage. Je suis de I'm good, what's up? I'm fine, I'm fine. Where are you from? I'm from Pakistan. Oh, nice. You love Pakistan? Yes. I have a question for you. Yeah, yeah. Fortnite est babaji. Fortnite li babaji. What Fortnite or uh, PUBG? il n'a rien compris! Eh, vas-y, frère! POPG! POPG Mobile! Et il est trop con, oh, frère! Ah, tu vois, t'as juste à tirer au pif! Obus, à Allez, hop, prends ta grenade! Non, oh, oh, Je suis arrivé en Tunisie là! Hop! Dans la tête, ça fait top! <rire> il a pris un cul dans la tête! <rire> <rire> ça fait stop. <rire> le, le bruit, il est incroyable. Casse-toi, mec j'ai envie, envie d'avancer une bloc là. Pas, ouais, pas tout de ça de pour de mourir en plus. Putain les mecs y... <t 'es> qui. Bon bah ben, voilà, c'est fini. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc voilà, pensez à liker si la vidéo vous a plu et pensez aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Genre des vidéos sur Apex, Call of Duty, Rocket League. Et je stream mardi, jeudi et samedi à 21h Donc voilà, moi je vous dis merci à tous d'avoir regardé Allez salut